Et toi, et toi là-bas, tu peux nous tu dire où je suis, non Euh, ouais, et ben, bah, je sais pas, je te dis où on est. On est où oui. oui, je suis à que... Cagnon. C'est pas, c'est quand même. Alors en fait, non, c'est que j'ai plein de monde, en fait. Et là, j'ai le nom de Benzo, à Talebzo, du coup. Et toi Ben moi, ben c'est Benzo. Je suis je peux faire Tu c'est ça voilà bien, J'ai toi moi je suis dans qui s'appelle. notre planète la d'ailleurs, mais en cube. Je peux te montrer un exemple. Regarde, ça. Pardon si je le pose, t'as vu ça Donc euh, ouais, c'est un... dans milliard un cubique. Hein. Voilà. Bon ah. bah, plus tard, je vais chercher un endroit de oui, je suis moi. Ok. Bon bah, va je vais essayer de le faire. C'est vrai, je pense simplement c'est vraiment bien sûr. Bon.